Non mais, déjà un an ensemble, et déjà l'emménagement. Je crois qu'on est barge. Et quand j'y repense, on était un sacré paquet de fans de ciné dans ce live mythique. Et heureusement qu'elle était là pour me faire marrer, parce que moi, je savais pas trop quoi dire. C'est simple, au premier rendez-vous, je faisais déjà des plans. Si elle m'avait entendu, je crois qu'elle m'aurait pris pour un dingue. Maintenant, avec les lives mythiques, découvrez des célibataires autrement, sans filtre et en direct. Téléchargez mythique.